Jeudi 19 janvier, ça va être la première grande journée de mobilisation sur la réforme des retraites. Une journée de grève, de débrayage, de manifestation. Alors pourquoi venir Évidemment parce que cette réforme, elle est injuste, elle est brutale. Elle va casser les corps, elle va user énormément de gens. Et qu'on essaie de nous voler notre droit à la retraite. Mais aussi le 19, plus on sera nombreux et nombreux, et plus on va pouvoir faire peur au gouvernement, plus on va pouvoir les faire reculer rapidement. Ne vous y trompez pas, ils sont fébriles. Ils savent très bien que ce qu'ils font n'est pas justifié. Ils savent très bien que c'est une réforme au service des plus riches. Le 19, on emmène les voisins, on emmène les collègues, on emmène la famille, on emmène les amis. Il faut commencer par un énorme coup de tonnerre. Alors le 19, tous et toutes, ensemble, dans la.